Pendant dirigeant un pays d'Haïti, la guerre en corruption y a financé gang Pendant dirigeant un pays d'Haïti a fait concours voler. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, pays les États-Unis d'Amérique présentent un plan stratégique stabilité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 FBI, ensemble avec l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti, a travaillé sans camper sous dossier ça. pays Honduras annoncé les coupe fâchés ensemble avec Taïwan. Eh bien, autorité dans le pays Honduras bail l'ambassade de Taïwan qui dans pays seulement 30 jours pour le dégager, le ramasser paquet, le quitter pays. Et le président annoncé annoncé la Chine pral investi un total de 10 milliards de dollars dans ce pays. C'est ça bien aimé, c'est toute information ça yo ak divers lot nou pote pour ou. gentil proverbe créole l'a dit, ti pile ti pile fè chay. C'est sous parole ça m'a dit "Bienvenue", pendant m'a invité ou ka les chaises ou chita pou ko il mi pas pa rentrer la c'est Yon plaisir. Tout tripotaille ça yo nan bon timamite, ça retire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 Nous tes chances chance de présenter ou présenter un petit compte matin et compte ça qui c'était depuis ouais m qui sauté. Mais si à chaque fanatique qui te commentait réponse dans ses coulèvres. En partie cri crack pour nous voir compte nous gagner depuis, a quitté, mais, a mais, a quitté, a des pouppilèmes ou boiter mais malheureusement moins piquant. Pas hésiter à quitter élément de réponse par là dans commentaire là ça fait nous plaisir. En pile en pile. La yon c'est les États-Unis d'Amérique. Tout douleur, tout problème, pays d'Haïti, poté au Bali quand même, la plan. Pour que lui aide nous. frères c'est ce bien aimé. Pays les États-Unis viennent ensemble avec un nouveau plan stratégique stabilité 10 l'année pour le pays d'Haïti. Mouah, mouah, mouah. Alléluia, bon Dieu. États-Unis décidé d'aider Haïti pour le vin yon pays qui est sûr. Oh my God. Oh my Godness. I love you, U.S. Oui, eh bien. Non seulement pour Haïti, un pays qui pis sûr, pis stable, acte démocratique. Haïti qui trouvait, dans un moment critique, l'époque au dans l'histoire, depuis après assassinat, président Jovenel Moïse, 7 juillet 2021. Depuis le commencement de septembre 2022, détérioration spectaculaire, sécurité paralysée, tout pays. Gang criminel, yo, en pile nan yo, politique, ap pauvre, pendant des mois qui te sot à la. Eh bien, frères et sœurs bien aimés, en avril 2022, a, président Biden te annonce un plan stratégie. Les États-Unis pral mettre sous pied pour faire prévention contre conflit et faire promotion pour la stabilité dans mon pays. Stability in my country Oh my God Wow President Biden I love you so much Donc frères et sœurs bien aimés pour plan ça, faites ces ambassades des États-Unis dans le pays d'Haïti qui arrivait Chita ensemble avec 230 personnes qui représentait l'État ensemble avec la société civile, l'organisation multilatérale, avec la bilatérale, secteur privé, diaspora. Donc, après parler ça, ça permet les États-Unis d'Amérique bien orienter plan stratégie en matière de diplomatie avec aide étrangère en Haïti. <laughs> et qui belle loge moun kap pense pour pendant w ap prote zam vide nan pays ou et puis l'autre pays a même rate ouche le plan <laughs> pendant que dirigeant nan a bien passé attendez bien oui yop a dormi dans bel hôtel il a monté trente quatre machines dans kotej yo et puis c'est l'autre pays a lui même qu'a de non cap casser tête li la sécurité <laughs> On a siontiz oiseau, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'autre monde qui a pensé pour nous. Et puis nous pensons que nous respecter. On ne pas comme des petits oiseaux. On festival des vidéos. Mais c'est pour ça. Il y a tout. Ah, ah. Nous ne pouvons pas prendre responsabilité. Ou. Donc, frères et sœurs bien-aimés, plan deux grands objectifs. C'est faire progresser une gouvernance respective avec responsable sécurité. Wow! belle si bagay net. Deuxièmement, c'est favoriser mobilisation avec prospérité population. Ouch, Biden, mouah, mouah. <laughs> Oh my god, frère, c'est bien-aimé.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 USAID, nguan, nguan, nguan. I love you, l'international. Donc immédiatement, yo finissez par population en sécurité, avec justice Vous y a là. la deuxième phase, la phrase et ce bien aimé qui se instabilité. yo pral résoudre ce petit petit problème. You understand me? Eh bien, pour résoudre l'instabilité,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 La Chita sous renforcement système. Donc, ici Aïsio pral Chita ensemble pour faire changement dans l'institution fondamentale Présesseur <laughs> bien aimés, pour blan sa les États-Unis d'Amérique pral renforce relation ensemble avec le gouvernement, ensemble avec société la société civile, ensemble avec l'ONG, groupe religieux, ensemble avec diaspora.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 Là où les enfants jouent tranquilles Et les cœurs n'est point faibri Nous pouvons tous vivre au corps L'amour irouan Attends comment vous voulez pour me parler pas d'un dirigeant à financer gangs, pendant d'un dirigeant à vendre la justice, pendant d'un dirigeant à faire complot contre population, pendant d'un dirigeant à voler, la guerre corruption, pas d'un gens qui sécurité à vendre la police pour 1000 dollars américains. Et puis les États-Unis d'Amérique regardez nous le plan, stratégie, sécurité, stabilité. Mouah. I love you so much. <laughs> Gratis, t chérie, yop fait tout ça pour nous. Oh my god. Alors, tu pas à l'aise, mais c'est ce peuple haïtien. Hmm. Chai sous tête, li tombe sous épaule. Haïti, corruption. Frère, bien-aimé, genye Patrick Noramé, ancien directeur général, bureau monétisation, programme et développement. Oh, my God, qui développement, qui est, on quitté ça, là, pour pas Après gouvernement, la Fontante est finie de recevoir l'ordre, nommé juge Jean-Wilner moret limité au mandat international, d'ailleurs, ancien directeur BM Padla, selon ULCC, qui détournait 124 millions de goudes l'école était dans la poste, -sila. Donc, frère, c'est ça, ce bien aimé. Si après-tourné dans l'année 2017, ou capable rappeler ou, ULCC, tel louvri yon enquête sous ancien sénateur Richard, ensemble avec Hervé Foucan. dernièrement là, et bien, Canada sanctionnel comme monde qui financé gang et instabilité dans le pays d'Haïti, concernant gestion stock sac diri qui était sorti au Japon pour BMPAD, dans la décembre 2016, qui t'es gagné yon énorme. et bien,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 de 850 000 goudes t'es détourné directement pas directé. Dans le cadre Diri, ou capable de rappeler au frère Séso, bien-aimé, à l'époque, Diri 10 sous 10, tu fait actualité. Donc, frère Séso, bien-aimé, quand nous nous ensemble avec ancien directeur, j'ai regardé l'image là, li pas hésiter, rele la police fait Maril. Dans n'importe quel pays, la police ka Maril parce que était Paul derrière, tu comprends. Ma rappelé au frère soeurs bien-aimé, Patrick Norame, et eh bien, il était nommé les que river te président. Et pour te nommer, c'était Nenel Kasi, le sac te senate qui te faire le jeune petit job. Vous comprendre comment bagayon yo en pays d'Haïti depuis cette transition faut que chaque monde mette moun bayou. Donc, Nenel Kasi, M. André Michel, donc, ancien directeur, Sam capable de dire c'est membre SDP. Donc, depuis le que, Privé qui te tète pays, eh bien, s'entendez. Rappelez-vous, qui te genye une enquête américaine qui te révélé Patrick Morame, en association ensemble avec Maître André Michel, passe prene n'enel si te engage yo, dans yon stratagène pour te détourner plus passe 80 millions de dollars pe l'agent Petro-Caribé. Donc, frères et soeurs bien-aimés, fok mou ou pour le moment affaire devant juge. Jean Rilner, et qui pas tellement trop fine droite, parce que c'est même joli à corrompre, en pile question à poser pour dire à qui ça dossier ça a abouti, ou bien relais, ou relais, si on peut mandat international de yel, est-ce que c'est pas pour blanchir, de toute façon, yon dossier n'a pas suivi de gré. Mesdames, mademoiselles, messieurs, mademoiselles yevini, nou, jounen, kobla, ya, et messieurs, m'a dit, ou bien, non, insolite, nous, pour journée, jeudi. Bye, bon, dieu, vous et puis sentendez et... Jésus qui n'a pas été évêque là, selon son mandé sous l'argent, là, il y a On a l'église. 20 dollars ou bien 50 dollars. Oui, passer la guerre et mettre mes sous tête ou pap, pap, et puis sortir de à jeuni. Donne tout ce que tu viens de demander, le Dieu de l'évêque va l'accomplir. Alléluia, bon Dieu. Aye bon Dieu, évêque, là, oui, pas bon Dieu que dans ciel, là. Bon Dieu, l'évêque, là, qui a pas accompli le boulot. À la tracade, vous la été. Mettez-vous au pasteur, imbécile, toi. Opa. Même si tu n'as que 2 dollars, 3 dollars, je prends tout. Le Seigneur ne refuse rien. Aïe, aïe, aïe, aïe bon Dieu, bon Dieu, pas refuser un yen. On met bien 2 dollars, 100 dollars, 10 dollars, 100 gourdes, passer la gué dans le sauf dans le pays noir où on voit les gens des bêtises, ça. Aïti, même, genre. Cet argent, tu ne le jettes pas, tu le donnes à Dieu. Aïe, aïe, aïe, qui côté bon Dieu pour le descendre pour le ramasser l'argent, ça n'a pas bien là. Je ne sais pas, mais de toute façon, parce que tu fait qu'on n'a bail bon Dieu l'argent à la traque pour la vécaïté. Je ne sais pas si tu besoin l'argent, est-ce que c'est bon Dieu l'allemandé? Fidèle l'allemandé. En tout cas, nous continuons à suivre. Et si tu ne donnes pas, tu deviendras encore plus pauvre. Tête chargée, si tu ne donnes pas, frère et bien-aimés, tu ne viens pas pauvre, oui, ou pas qu'il y l'église pour pas bail et bien, si tu ne pas les pauvres, des boussots, la guêne en panière pour passer, et puis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 Ah ya ya, y'a avec la gare des frère ça so bien aimé. Quoi de ce monde? Des football et puis on passe sous visage, les. Mettez pour le pape. Mais quel business? Ces gens-là qui critiquent les pasteurs, qui font de business. Mais nous jamais dit pour les prêtres. Les prêtres aussi font de business. Alléluia, Dieu bon Dieu, c'est l'homme qui a fait business, mais lui-même, <rire> a prêché l'Évangile. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est en pile. C'est moment pour nous faire un coup de pied dans le sud de pays. Et bien, il ancien député de la 50e législature, comme Marigo, Deus pas qui parlait dans le micro la presse pour montrer qu'il n'est pas content Jean gouvernement ap a fait un pays. Si tout le ça qui fait ensemble avec de et de qui continue à mettre population, et sœurs bien aimés pour plus de détails en des déclarations. Je vais rencontrer la presse eh, en mon nom personnel de Olaine comme et au nom de, de notre parti politique et la démocratique pour la majorité et des vies. Je vais rencontrer la presse sur la situation insécurité, pays. Mm -hmm. Notamment, je dis qu'il est important pour nous souligner ni opinion nationale. Nous oublions pour l'opinion internationale des éléments qui sont très importants dans la question de cause, l'insécurité. Nous avons constamment fait la situation dans la ville de Et puis, nous un appel. On appelle à tous les Haïtiens, peu importe quoi, de vivre sur la planète. Ça fait environ deux années, avec quelques mois, que je me la responsabilité de parler d'insécurité l'insécurité mm en -hmm. pays diab Parler de l'insécurité ici. C'est un gros défi et c'est une gros responsabilité. Mm -hmm. Et depuis les arts, les nations, les vapitis, tant okay. verbal, tant physique. Mais ça n'a pas fait nous ni décourager, ni envie mm -hmm. abandonner Mathieu pour souligner la cause de la question de l'insécurité, nous avons besoin de dire pour tout nous monde mm -hmm. que l'insécurité en Libération financière, ce n'est pas un. Et ce n'est pas pour ça nous lever nos jeunes l'insécurité. L'insécurité... Mm -hmm. Salut, s'il vous plaît, ben, nous sommes les mières, ils ne pas dans les ciel, ils ne pas dans sous mer. Ce n'est pas les oiseaux qui potent ce n'est pas les esprits, mais dis nous. C'est en construction. Ok, à qui ça le construit, s'il vous plaît Est-ce que vous ici des malades Et... L'achat Agile À qui ça le construit Dis nous. C'est nous qui bâtons sécurité en Haïti. Et à qui ça nous bâtit là, Banouti tili Et insécurité qui est sous injustice que nous toujours avons. Et insécurité qui est établie sous injustice là, il y a deux éléments qui poussent. Une oui. c'est corruption, l'autre là c'est impunité. Et mais toi, tu es un dirigeant de ce pays. Impunité, corruption, banouti tili en de noter par ces députés quand même, ou complices de corruption, ou complices d'impunité. À force que depuis le temps, n'a a fait corruption, et depuis le temps, c'est impunité de nous à vivre. Et qui non Je comprends rien jusqu'à présent, député. Les constituer en société société, hein, mmh. tout ça qui a un rapport à violer les droits de Malheureusement, on a toujours un poste décision, tant dans le public que le privé, nous pas ni patriote ni citoyens, et que toujours là pour prendre des décisions de qui en bas pour toute nation. Et ça traîne okay. nous, je vous veux pas dire, ça Nous voulons dire pour la nation, le nouveau système de justice, ou du moins c'est de la justice, il prend tout temps pour le faire habit, il prend tout temps pour le vendre bon justice citoyenne. C'est une sécurité construire ça. Construe. Les laouens décider de peser pour ça qui est plus de peser pour malheur, et que pour ouvrir boulevard, bah ici, il y a un plaisir pour les gens qui sont C'est une sécurité construire. Les ampilles médias décident de cacher la vérité. Même si la vérité ça décalée, nation a intérêt personnel. C'est une sécurité construit. Là nous avons un parti très important dans le secteur privé qui décide pour le dire. Ils ont même ces contrebande de fait. Ils ont même ces, ces, ces concurrences que nous font faire. Ils ont même ils ont accepté que ils ont empêché population de fonctionner bien. C'est injustice nous a construit toutes les ça et c'est insécurité. Lors des membres du gouvernement ni dans l'exécutif, ni dans le législatif, ni dans pouvoir judiciaire, qui décide de détourner l'argent qui vous fait projet pour développer pays, pour petit pays, c'est une sécurité à nous de construire ça. Pour prêcher citoyens, c'est citoyens célestes. Pendant qu'ils négligé tout ça qui va da passer dans la société côté à la ville, mm -hmm. c'est une justice à construire. Et c'est une sécurité ça, nous a vu aujourd'hui. Dans le poste, nous mm -hmm. avons le à l'école L'ouest là, ils commence à fermer. Ils mm -hmm. disent qu'ils vont faire l'école en ligne et nous vont ben tout problème qui à poser et Internet. L'école est fermée. Plus la population a couru tout le monde à la caisse et ils a abandonné la caille. Ils a abandonné famille. il la personne qui est pour Gouméo, ils déplacé. Reste la qui est pour Gouméo, ils fait au pour faire qui te gâtié. Il n'y pas ça. Tout le monde voyage, à garder le monde qui a vivé dans la vidéo. Tout le monde nommé non chef de qui connaît. Sans personne ne pas intéressé à aller dans ce problème. Tale, tale, tale, Je tale, dis yon. T'as dit, le monde ne pas décider à aller dans ce là. tu connais la sauce, tu dis nous la di nou là et arrive pas Mais il important, c'est pour nous avons de l'eau et nous avons séché l'eau Je dis que ce n'est pas mal pour nous sécher. c'est robinet pour nous faire. Si c'est évident, il des actes qui paraissent et des terroristes. Il y les gens, il y les il des mais ben, l'important pour nous connaître, c'est pas mon yo qui a l'acheté des mm -hmm. Et Et c'est pas mon yo même to, qui dédouanait des Ce C'est pas mon yo qui a l'acheté des cartouches. Et c'est pas eux-mêmes qui ont des pour yo contrôler la population. Si mm -hmm. nous pas décidé de fermer les robinets, si mm -hmm. nous pas décidé de garder cause causes nous faisons commencer à faire en sécurité, sans que nous ne nous à pas. Je dis que Haïti transformé dans un espace de violation totale de l'amour. Pendant que nous tombons dans un espace de violation totale de l'amour, l'Église catholique ne dit pas. Nous devons défendre l'homme. Nous devons faire insécurité, nous parti de sécurité. Et gouvernement. Il y a une de la façon que nous ne pouvons pas compris. Puis, les dirigeants nous ont là, puis, faut monde nous te gagner, qui te ministre, ministres, qui te député, députés, qui sénateurs, de tout le monde. Et puis, l'autre qui a préparé les élections pour être président, sénateur, député, ministre, directeur général, de tout le dans notre pays qui attendent les savons pour être candidat. Mais qui est-ce monde qui vous fait ça? Si pas peuple là encore pour faire ça bon. Mm -hmm. Je tiens à nous, mm -hmm. c'est pour nous demander. Mandez à la population pour nous suspendre pour nous apprendre à faire solidarité. Ok, on a fait solidarité. On a défendu nou, nou. nous comment Dis-nous. Nous voulons dire, c'est tout bon vrai, je tiens, pour faire ça, les cas Ok. Mais en si nous prenons solidarité sur base de Mais en nous retournons prendre l'ambiance Nous retournons apprendre la ténèbre encore, les bandits en Nous barrer en haut, nous barrer en bas. Nous avons gens quand même dans milieu pour nous correspondre avec eux. Nous avons fait un appel à l'État, notamment le ministère des Affaires sociales et du travail. Nous dans l'autre entité dans l'organisation internationale, le PAM, mm -hmm. programme alimentaire mondial. Okay. Deux entités, ça, aujourd'hui, je veux dire, dis, ont commencer à faire apaisement social. Okay. Pour yo, faire apaisement social, ils ont obligé de contacter Gambia. pénétrer ont pénétré l'espace Gambia pour yo, faire apaisement social. Okay. Donc, tout le monde humanitaire, il y a des pouvoirs pour y rencontrer gang, pour y parler à gang et pour y faire du travail humanitaire. Eh bien, c'est simple, c'est simple. Nous avons un gouvernement apaisé. Eh bien, nous avons Pas gouvernement apaisé. Tout le monde a apaisé. Aussi simple. On a apaisé dans le pays. On avance. Après nous, on s'est demandé l'État. Mm -hmm. En vain, travail humanitaire. Pour payer l'argent, pour payer l'argent, pour payer okay. c'est pour prendre des décision pour demander les gens pour ça. Qui a déposé ça? Il ne faut pas ici avec nous. Là. Il ne faut pas ici avec nous, député. Ah. Qui a déposé ça? Le gouvernement de travail, ou pas faire nouvelle? Avec tout le monde qui a fait de Il des dans le gouvernement. Il y a trop gens déposer ça pour Ariel. <laughs> Alors, tu as un peu de temps avec Haïti, papa. Et euh, euh, pas faire nous perdre du temps, nous députés. Il hein? faut aller droit au bien. Ah, es. C'est pour le prédécision que vous dire pour peux dire que changer de métier. Mm -hmm. Ni la communauté internationale commence à bailler des moyens mm -hmm. en de et commence à assister gang. gangs, mm -hmm. pour ne donner une assistance complice de gangs et de l'insécurité, mm -hmm. Nous nous demandons pour une décision formelle, mmh. pour nous demander pour déposer les armes et pour nous de changer <rire> l'outil. Merci beaucoup mon frère. -merci, merci beaucoup. OK ça c'est qu'on dit que métier. doit dire les gens qui te volent. Bande <rire> hey, bon, pour aller changer. On a la traque pour la VK était dans ce pays. Nous quittons ça là pour ne pas faire ça. garçons Mesdames, maintenant, c'est l'image que vous avez gardé là. Je hein? vais vous faire connaître. La police arrivait déposer la patte sous des individus ça le nan Mall Saint Nicolas. Mais difficile oui. Imaginez une madame Sotila Kayli, la cailli. Gon l'argent le le chercher, Marie le fait complot ensemble avec deux volets pour kembel pour prendre l'argent. Mauvaise chance pour messieurs, la police kembe nèg. Est-ce qu'on a des bêtises M'a fait ou koné, et bien Honduras durasse l'ambassade Ambassade de en dans 30 jours pour que l'équipe pays rapide au presto. Eh bien, frères et sœurs bien aimés relations diplomatiques des pays sa yo qui coupé. Donc, le président Honduras annoncé que la Chine est prêt pour investir plus de 10 milliards de dollars dans le pays. Nous même pas ici. nous continuons, oui, si ça m'y taille, si relation diplomatique, diri, diri nou. Lit, lit, on ne travaille pas, voilà. On ne travaille pas, parce que si pas, si diri, a, ne pas manger. Petite ne pas l'école, tu comprends? faut que tu diri pour faire une élection, pour créer une gang. Tu vois? Wa? Voilà. Eh bien, cette relation diri, toujours gain, est-ce que un gang, tu sous grand gou esko ka wap reflechi ou est-ce que tu as réfléchi, ou est-ce réfléchi, ce genre de réfléchi, grand ce que tu as réfléchi, à est-ce que Non mon réfléchi, ou est-ce que tu as réfléchi, ou ça ce que mon as ou est-ce ou sous grand est-ce qu'on a réfléchi? 24 sur 24, tout le a bien marché dans normal, train. allez nos avions avion a violé, c'est fioufiou. Non, non, non, non, non. <laughs> e, nous pas de cervelle pour nous réfléchir à ce que -si nous avons réfléchi. Et so bien, frère, c'est bien aimé dans au prince eh bien, gagnez plusieurs militants SDP qui te prennent la rue, parlez dans le micro-la-presse, sous place institution, ou un message by le papa, André-Michel, ancien papa, yo, yo dit Majorie-Michel, la Petit-Frère, pour faire comprendre, c'est eux même qui alimentent la sécurité dans le pays d'Haïti, et faire mettre André-Michel au c'est Yunamun qui participait non la moi militant, base 47. Pour plus de détails, frère, c'est ça bien aimé, entendez les militants. Ça veut dire, c'est zéro barré. Et Ariel Henry n'a pas réglé en en tête pays. Et nous disons, il mot qui dit que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça veut dire, si vous n'êtes pas capable, vous pas capable de quitter une nation à périr sous sein sous pon hier tout sous conscience parce que je suis en 86 là était levé et e, il était levé dès Jean-Claude e, président Jean-Claude Duvalier Quand ben il si, a été dit pour inviter un un de sang, il était fermé coule pas il était quitté pays à terre mettre démission mais je dis si Ariel Henry gagne toutes les ça dans dans sous pouvoir dans tête primatiale il pas réglé. c'est c'est kidnapping, c'est insécurité, c'est mon cap, c'est grand goût, c'est misère. 95% des peuples vivent dans la croix dans la cistana. Comment on veut le La justice, c'est la vie de la nation. Et pour le mini-justice, il ne peut pas passer 20 ans. Mais, qui ça au ça veut dire, les peuples Les peuples qui sont dévalorisés. Ça veut dire pour le faire Et si nous ne sommes pas à diriger, nous sommes indirigeables, nous ne sommes pas à diriger. Nous n'avons nous, nous pas de capacité pour nous diriger. Il faut que nous nous le pouvoir. Il faut que nous le pouvoir. Parce que, parce que, l'être tout haïtien au fin de ça y a de diriger là. Bon, bon, on nous sait, monsieur, Ça a y a de l'envie à diriger là. Ça a y a de l'envie à diriger. Ça l'a a de diriger. Mais je ne pas de ça diriger. Je ne suis pas de l'envie à diriger. Deux messieurs, Dieu voulait. C'est 29 mars liés. C'est le date. Mm -hmm. Vous avez implanté la Constitution 87 là. Like malgré que vous le fait des branches, vous <coughs> <li> pas appliqué, vous <coughs> pas jamais appliqué le vrai. Nous, même, demain, si vous avez béton pour nous faire Ariel Henry, mon avez fait C'est vrai? A qui laisse? Amen. et homme à chacun, chacun. Mm -hmm. Ça veut dire pas Ariel Henry seulement qui vous avez fait des gens toujours. Malgré que vous avez dit que vous avez fait des peuple vous pas bon mais il y a, a toujours des en dans pays, et pas Ariel Henry qui Mais on dit à qui laisse, Je ne pas. À qui il est Ariel Henry, pas seulement Haïtien, il y a des Haïtiens qui créditent toujours. Je ne dis pas qu'il est tel, mais il y a qui est toujours à André Michel, André Michel, moi-même, je suis citoyens citoyen conséquent. Hein moi, je moi, suis conséquents. citoyen Al conséquent. Allez, dis-moi, ça, vous dirigez là, vous n'avez pas de passe, vous n'avez pas net passer. Vous pas net passer, vous pas de crédit pas passer. Pas passer, pas passer. Et moi-même, pendant ce temps-là, si tout haïtien, vous avez un capable, vous avez un capable, le pays a changé. Parce que vous qu connait la vie pour tout le monde. Tout le monde doit être libre et libre. Tout le monde doit vivre à l'aise. Et là, vous parlez des droits de l'homme, vous parlez de sécurité, vous parlez d'éducation, vous parlez de sociologie, de l'eau potable pour tout le monde. La vie pour tout le monde. Vous parlez de ça, vous parlez ben messieurs, ça, messieurs, messieurs, dames qui n'ont pas le pouvoir, qui a capé le pouvoir après la mort Jovenel Maurice. Malgré Jovenel Maurice, est ton lobby il ne peut pas régler rien. Mais, mais, tout le monde ça, qui n'a pas le pouvoir là, il y les deux jeunes, mais il n'y a pas fait un exérieur après l'homme mort Jovenel. Mais il n'y a pas de pouvoir là, il pas fait un exérier. Lettine. Vous Non, oh, mes amis, désolation, total capital, mon cher. Désolation total capital. Ça veut dire que les gens ne pas ils fait plus que les Parce que massacre continue continuent à faire, les gens ne dans quartier populaire, dans ghetto, les ne sont pas vivants, les gens Ça veut dire bon, que tout le monde est mourir, ça là là tout le monde dans le pays. Ça pas ils ne sont pas diriger avec pied, dirige avec pied Non! Il faut que. Vous avez une conscience qui manifeste, pa vous pas de diriger ou qui vous le pouvoir. le pays qui est venu à la Cunyala, c'est avec la population. Il faut que vous très veiatifs. Il faut que très, très pour parler en la suite de ou 7 mémoires le pays. Parce que ce n'est pas un monde qui peut le faire, rien encore dans le pays ça vale, pas pas honnête qui la caillou parce que pas rien fait bataille avec la quand vous pas de lesbies, je dis, je familles, alors qui regardez quand vous même la victime victime de bataille ça fait des années des jours des mois à bataille en rien que alors ma petite population très véhitive parce que en rien que c'est pas faire vous c'est pour lever camper pour craser les pouvoirs à yel Ariel, pas ouais peuple. Ariel, pas grand excès, la fait pour peuple, non. Mais peuple, yon a grand goût, yon a misère, yon a chômage. Pas grand monde qui a dit rien pour yon. Est-ce que peuple a avoué Timoun l'école? Non. Et pas même éducation. Regardez et même les sciences civiques, la pagine, non. Civique et moral, est-ce qu'il y a l'école qui fait? Non. Pour qui ça? Parce que yon a crasé le pays, même dans l'éducation. Parce que peuple a lui-même, il très éduqué. Pour deux si il y a un carapon, mais pas gagnant. Il y a un casse-t-il, tout le bagage, ça y est. No? Ka, bon, <coughs> mais <coughs> même un, il n'y a pas dans le pays. Il n'y a pas de virer, il n'y a pas de boulet. Pour y ait un pour qu'il y ait un monde dominant dans le Pour ta y changement dans le pays, c'est changement besoin. changement besoin, faut peuple le lever pour y ait dominant dans toute la boîte d'État. Parce que tout le monde, même c'est dans hôtel y a un domicile. Le peuple lui-même, côté il y a un boulet, il y a un domicile. Dans la boîte même y a bien passé, y a un bien vivé. Il nous a quittés nous-mêmes détresse à lui-même. Bon, moi, ça, c'est ça, lui-même avec André Michel qui connaît parce que moi-même, je connais a des, un Michel de, de parce que moi même lui va connaître. Alors, les gens savons même qu'à battre pour de André Michel là, c'est que venu en source de mettre là. Bon et achet, à lui-même son changement. Moi, moi-même m'a demandé pour payer. Son changement dans il n'y a pas de changement pour les gens qui vivent parce que n'y a pas de Biden. C'est les gens qui ont une bonne famille dans Biden, les gens qui n'ont pas de famille, les gens qui n'ont pas de famille et qui tête tête ensemble pour comment déboucher un changement pour le pays. C'est junior les juniors de la bataille pour un changement. Et comme vous avez l'autre massacre qui a été fait sur Jovenel Moïse pendant 10 ans, et qui PHK a été et matilité fait passe avec Jovenel Moïse. Et imaginez, aujourd'hui, où un négro a fait ensemble des massacres. Et troisième version PHK, Ariel Henry, est vient arriver au pouvoir. Et depuis et après les jeunes fils de mourir. C'est même eux-mêmes encore qui tueraient les encore. C'est M. qui tuer, qui tuer chatla Et jeunes, je dis, ah, ouais, Michel Matelli prend pays en otage avec tout Ariel Henry, avec tout PHK Je, je dis ah, André Michel et Majorie Michel, qui te, eh, qui te dit nous, jeune, je dis pas que sous barricade nous. Qui te dit malheureux, malheureux c'est pas dans la ouais Même aye, aye, André Michel ça, a planifié massacre. Si mon voulez, Ou voulez, même Michel ça voulez, vous massacre si voulez, corridor voulez, ça voulez, vous André Michel voulez, vous met Moun et Solino en face mon en face mon ben de ba ça mais nous disons juna jodia et manifestation ça cap organiser et demain si bon Dieu 29 et masque cap venir demain si bon Dieu le nous et nous mêmes nous-même tout petit pays et, et, ya ne la couchement parce que juna jodia quand ta vle cap comprendre une équipe de moun dans quartier populaire pas ka manger une équipe de moun pas ka jenne et côté pour dormir pas gien l'hôpital dans dans pays mais l'hôpital général là n'ego fermer l'hôpital général l'hôpital la paix et n'ego fermel pas gien santé pas gien rien qui fonctionne dans dans pays ou Michel lui-même, c'est lui-même qui, lui qui a pour voir Ariel Henry, c'est lui-même qui a décidé de mettre tout le monde en pouvoir de Ariel Henry, mais nous disons nous-mêmes, demain, si vous voulez, date 29 mars, nous allons camper sous béton pour nous bailler et équiper à Chekassa ça pour nous aider Ariel Henry, comme nous avons planifié, massacre Cité-Soleil, mais nous avons planifié le troisième massacre et Bel Air. Et, et, et Corridor Bassia, et ensemble avec André Michel, Majorie Michel, nous disons nous-mêmes, et comme et 29 mars, la caprivé là, demain, nous avons tout. tout moune en dedans pays à pour une fois pour nous pour demander Ariel Henry pour quitter tel pluie parce que avec Ariel Henry pas grand rien qui se regarde organisant dans un pays là ouais insécurité la vie chère négos mettez dans le quartier populaire qui pour régler la trouble. André Michel Ariel Henry et et et Rosmila planifié massacre sur mon bel et planifier planifié massacre et Corridor Bassia. Et, et bien, nous dis, Rosemila, Madame Toto, si tu es un pays sérieux, c'est dans la national nationale pour t'avoir aller. Parce que comme vous avez vu, André Michel qui a battu ensemble avec nous. Et Moun qui a battu avec nous. Et rue qui est June et, Jodhia, là, qui prend, qui ensemble avec Ariel Henry, sou, sou qui, mouri yo, sou qui a négocié sous deux personnes qui mourent. Qui a négocié sous 100 militants qui finissent mourir. Et nous disons nous-mêmes, quand tu as planifié, Basse 47, on connaît, t'es un pile de militants qui mourent dans Basse 47. Mais c'est et, et Ariel Henry, André Michel qui a planifié Massac Sao. Et bien nous disons nous-mêmes, comme nous pouvons le plein de et, et, et pour André Michel, pour Ariel Henry, pour Rosmila Petit Frère, pour Madame Tonton, parce que c'est eux-mêmes qui te planifié Massac Sao et sous Moun et, et, et, Basca, et sous Militaire Bascal. Voilà, frère, c'est bien aimé, vous attendez déclaration quelques militants. Bienvenue en Haïti, la République des Coquins. Seul volet au cap Frère, c'est ça so bien aimé. Aïe, aïe, mami et papi. Aïe, mami, aïe, papi. <laughs> ça c'est mami et papi. Oh, my God, nous nous nice. Mm, mami paye avec papi paye. Wow. Mamie, papa ici, papi, papa ici, wow, wow, c'est tellement beautiful, oh my God. <laughs> quoi petite mami, à papi, bon fait nous ta de petites là. Parmerde il, parmerde il. Donc, l'offre, euh, tout le monde qui est venu depuis là avec nous, l'autant de nouvelles matins, est-ce que vous croyez que vous avez de quoi pour vous quoi pour les ministres non, oui, effectivement, il y a des quoi pour pouvoir mettre des PM là, parce qu'actuellement là, il y a un pile de choses qui et PM là tout, et... tout. Lui dit, Lui dit, s'il vous plaît. <laughs> moi, je suis un femme ici, moi, mouais suis un femme ici. Vous faire le contrôle des débits, c'est bloc qui fait Caraïbe. Mouais sont suis un femme, stupide, vrai. Mais il ne faut pas ici, ma chérie, karmate la travail, mais malheureusement malgré nos situations j'en ai là, mais quand même, il bah, y a un peu fait, de ben temps pour m'élaborer, pour me parler de 10. On, on va prendre pas peu de temps, mais de toute façon, dis-nous au moins trois bagailles pour le ministre travail que moi-même comme journaliste et public, la capitaine de la, capable de ou non Ah, uh. même ah. présenté ah. déjà, je me ah. Paul, Giraud, Jean-Baptiste, ou ses coordonnateur général, escouade démocratique. Oui, et c'est professeur tout. Des Mais qui m'a dit l'éducation Ah <lots> Ah <merelli> ah Oh my god C'est professeur. Ça, y dit l'école. Il l'école. Me quitter l'école. l'école. l'école. l'école. l'école. l'école déjà. Je suis en de quitter l'école. Membre de l'association des professeurs soucieux pour le renforcement de l'éducation nationale. Oui, hmm. effectivement, absolu. Je profite de salier trois personnes dans l'équipe. Par exemple, vous connaissez les partisans du gouvernement. Nous sommes capables de profiter pour nous salier. Et on est en train de Alexis. Aïe, chien devant. Aïe, j'ai popo gouvernement, frère et soeur. Magistrat Osmila petite foy Ok, lui-même, c'est lui qui balait la cou gouvernement. Et même, c'est lui qui ramasse caca chien. Pas un problème. mettez Michel. Donc, effectivement, oh, moi, c'est Paul-Jean-Baptiste. Et Michel, il même, c'est lui gouvernement. et même ramasse caca chien dans la cour gouvernement. On mm -hmm. a été généraliste démocratique. Je dis à son plaisir pour moi, pour, mou, pour me, et Radio Caraïbe, pour m'expliquer okay. peuple là, pour nous dire comment bagailler, et ça quoi le fait, comment gouvernement travaille. Ok. Faut que nous dis bien, Pierre-Marie-Hélène Henry, c'est qu'il fait un pile effort. Pourquoi mm je -hmm. vous dis à là, qui fait, il est capable là, toujours. Mm, qui est fort. <coughs> eh, oui, il est fort, il bloque gaz, il est fort. Tout le jour, nous entend des massacres à gauche, à droite, et comme ça, il fait, il avait dit, gang a bail problème, nous même nous mettons la focus sur gang, et puis nous même je passer, moi passer. 300 ans avant, je n'ai pas politique, 500, 500 ans avant, je mettre sécurité. Oui, il fait, mais pour de de nous, si t'es là. Et il faut, nous, capables, oui, il fait un pile effort. Un pile effort, c'est ça que fait. Et il y a des habitants, habitants, c'est la si, communauté internationale, ensemble avec les Qui peut Ah, qui peut Les gens oui, et tout problème de sécurité, c'est pas PM qui est obligé. Peu oui, peuple, peuple, peu peu oui, peuple, peu peu d'accord. C'est peuple qui constitue constitué pour là, mais pas la population qui des victime chaque fois. La population qui des victime chaque fois. C'est pas que le peuple nous pas nous dans tête, mais nous l'autre peuple. Parce que nous nous pas nous nous n'en pas nous mm. mais bon population a, a chaque jour qu'à souffrir oui peuple euh, faut fa, dit bien mm. Le problème qui a c'est pas et pas PM qui vient à problème solution oui nous d'accord mais ouais en pile j'ai faut qu'a fait gardez j'ai montrer bien ou après communauté internationale là est-ce qu'on pas des africains? gouvernement de de la mm. communauté car nous pays, messieurs, internationaux, parfait ingérence. Mme Kounya, partisan gouvernement, mon gouvernement c'est de l'international seulement il y a pas. Mais ça, c'est une vague de peuple en jusqu'à ce qu'un batcave en avoue. Oh, oh, bon Dieu. Pourquoi vous avez ouvert la bouche de l'international Il n'y a pas le sel. Et t'as dit que dans un jour, l'international n'a pas fait de gérance. C'est l'international qui décide, qui fait tout. Oh my god. Mais t'es pour le peuple ici, mon garçon. Ça fait insécurité. Il y a des gens à gauche, etc. cetera. il y a des sanctions qui commencent à prendre. Pendant qu'ils commencent à prendre sanctions, ouais. il Non, ça c'est l'international. Qui ça a réel fait contre ça eh bien, PM là, mm -hmm. nous elle fait des côté comme si pour qu'on force. mais Mais tente, ça PM là fait les mêmes, il fait des modes pour qu'on Ha ah Papa! Nous pensons que je n'ai pas ce qui était à mon ça, parce que si l'international dit mon financer gang ou ta la justice mette la mouvement ça grave la membre gouvernement frères et sœurs yo révoqué yo en retiré là dans la république no nan lis moun yo sanctionné nan gang k'ap financer gang pays jusqu'à présent toujours ki la toujours k'ap financer gang no yo mais beaucoup k'a changé ou kon ça gen moun Al ton intervention. Militaire, pour venir nous obliger aider, nous, la la nous, Mais mais, mais, mais, ici, mais <laughs> <laughs> nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, fait nous, nous, nous, nous, nous, matériel, toujours, pour au mm -hmm. PNH, là, ouais ou bah, au pour on nous garde bien par rapport <étudiant> avec problèmes, tout problème sécurité parce <acontecendo> que hein? problème là <Ży> c'est nous tout pour mettre tête ensemble, nous garde bien ça qui va passer là il n'y a pas de deux ans encore le consensus national côté comme si on demandait pour tout le monde et vous savez, vous menez dit tout le monde bah oui. et bien chaque fois que demande demandé pour tout le monde si vous mettez tête ensemble, ça donc doit c'est tel poste pour moi, si pas bon pas tel poste, on pas là bien. Bon tout ça, on ne pas penser ah Pays qui a les mal pour par vous savez ça. Il mal pour, Et pays vicieux, pays volé, pays escamote C'est la jungle parce qu'on va souffrir longtemps. Ah la traca pour la vie qu'aitte pays pas payé ça. C'est ça bien aimé, l'endroit d'Haïti c'est la République des Quakers, c'est le volé qu'après tout on passe ces blagues mais exemple là clé les Bienvenue dans Haïti, pays spécial, très spécial. Bon. Difficile, la sirène, moi la sirène à ma châte, ma con. La sirène, il n'a d'où pour être. J'ai la sirène fait à ma châte. À nous suivre. Fonfou coup de pied dans vos doux pendant le coup de loi. Ça, c'est la sirène. La sirène marche par terre. Voilà la piscine hein? pour la sirène. <rire> oh le vaudou c'est tellement cool. Après On voit qu'on lève d'un balanade. l'eau la sirène casse. Mettez tambou, t'as la sirène montée.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 A crier, pas crier, Sirena. Hum. C'était Sirena de l'eau pour nous, pour nager, pour le pousser que. A maman, mes amis, allez mettre maman à l'eau. Elle maman à l'eau. Elle a tout à coup, elle a tout Attends, on pense même à ce que c'est que ce pays-là. Ce pays-là tellement spécial, son sont extraordinaire. En tout cas, j'aime toujours pas dire dictature, l'appel d'insenti. Haïti démocratie, c'est la République des coquins, celle-là, elle est au cap qui vivra verra, qui mourra, caca. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour la fidélité et la passion. Je vous prie de vous quitter. Vous n'avez pas à manger parce que c'est les mêmes celles qui sont capables de protéger ou la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes Foucault et nous croisé dans une autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Bisous, bisous, one love. Demain matin, 9h.